Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le potager au mille trésors. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la récolte de l'eau de pluie. Cette ressource est très précieuse, surtout dans un potager naturel qui fonctionne par le sol, la vie qui y grouille et donc par l'eau. Et puis on va pas se cacher que les plantes préfèrent la bonne eau de pluie à l'eau de la ville. Tout d'abord, attention, cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui ont un potager loin de leur maison et qui préfèrent donc stocker la précieuse ressource près de leur culture plutôt que le long de leur façade, à ceux qui veulent cacher leur récupérateur d'eau de pluie dans un coin de jardin par souci esthétique, et enfin à ceux qui ne veulent pas faire trop de modifications à leur réseau de gouttières et s'embêter en tuyauterie. Alors c'est parti la première chose à faire lorsqu'on veut récolter l'eau de pluie, c'est de rassembler le liquide qui tombe des gouttières en un seul point. Au lieu de faire des branchements compliqués et de s'embêter en achats coûteux et tuyauteries, vous pouvez utiliser vos puisards. Ces sortes de puits sont constitués de cercles de béton empilés les uns sur les autres et percés à intervalles réguliers. L'eau récoltée par vos gouttières s'y déverse et est stockée avant d'être petit à petit absorbée par le sol. Cela évite les inondations et presque toutes les maisons en ont, puisqu'une loi en France exige de séparer l'eau de pluie des eaux usées. Sur notre terrain argileux, il existe deux puissards qui permettent au sol de ne pas trop se gorger d'eau. Ensuite, il faut pomper l'eau et la stocker ailleurs, de manière à ne pas perdre de liquide, qui je vous le rappelle est absorbé par le sol. Pour cela, utilisez une pompe immergée qui coûte au minimum 40 euros, mais que vous pourrez trouver d'occasion sur des sites comme Le bon Coin. Vous pourrez la placer dans le fond du puissard, la brancher électriquement. Elle s'arrêtera et reprendra son travail automatiquement selon le niveau d'eau. Ensuite, reliez votre pompe à votre récupérateur d'eau à l'aide d'un tuyau. Nous avons utilisé deux tuyaux. Un résistant pour éviter une torsion et donc une mauvaise arrivée d'eau, et un autre moins coûteux sur la partie du circuit qui ne risquait pas d'être tordu. Nous, nous avons choisi ces modèles qui coûtent 9 dans les 150 euros, mais que vous pourrez trouver encore une fois d'occasion pour 50 euros. Un robinet est fourni avec qui vous permettra d'utiliser votre liquide. Cette technique permet donc d'éviter de devoir faire des branchements compliqués avec les gouttières. Vous pourrez placer vos récupérateurs d'eau où vous le voudrez, soit cachés dans des fourrés, le long d'une façade, près du potager. Et voilà, à suivre viendra la vidéo permettant d'arroser votre potager automatiquement sans électricité, par gravité, en utilisant l'eau de vos récupérateurs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis eh bien à très vite